Et salut les Australiens, c'est Gabriel. On se retrouve pour donc, cette petite deuxième partie. Donc là, c'est le binder cadeau. Donc c'est un binder que j'ai commandé. Et euh, tout ce qu'il y a euh, là-dedans, c'est pour vous, à part si je vous dis qu'il y en a un qui m'intéresse Donc on commence par un roi Ojama, un chevalier Zubaba et un guerrier Turbo. Voilà, bon, bien sûr, ça a pris la poussière. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever la protection donc, on y va. Donc, euh, on a un peu de tout. Hein, je vais regarder à la va-vite. Euh, donc, euh, on a du Naturia. On a des, euh, des Aqua Union. Pyro. Après, on a donc euh, pour les 6 samouraïs. Du, euh, du Evoltile. Donc, celle-là, pareil. Je pense que je vais pas la mettre à trader parce qu'elle est bien abîmée. Donc, euh, Dark Lion. rase, De la Et bien sûr, la mère Grizzly. Après, il euh, y a des cartes que vous avez peut-être déjà vues. Hein, euh, j'ai pas fait attention. C'est à l'eau que j'ai commandé comme ça. Alors, après, donc tout ça, c'est bon pour le trade. Donc, celle euh, b Bon, c'est une page qui est après. Donc, pour le moment, il n'y a que ça. Voilà, sur cette page. Et que ça. Donc, vous voyez, je n'avais pas vu, mais je l'ai. Après. Donc euh, mot à deux têtes, je vais la garder parce que c'est pour me faire un deck fun euh, dragon, voilà, tout simplement. Chercheur mental, psychique synthoniseur. Dragon Kumori, oh, driloid Geryo Triton, donc tout ça c'est à tradé. Donc pareil, tout ça c'est à tradé. Donc au moins vous voyez bien la rareté, celle-là est un peu abîmée donc je sais pas si elle va partir. Truc euh, néo, cloche de feu. Donc pareil, celle-là je vais la garder pour le deck, euh, le petit deck fun dragon. Voilà, donc après celle-là, euh, je tiens à dire à la personne qui voulait absolument les protecteurs du tombeau, donc j'attends toujours. Je précise, c'est la dernière fois que j'attends, s'il ne se manifeste pas, le, le trade est caduque, voilà. J'annule le trade volontairement parce que ça va faire 4 ou 5 mois que je le garde et que j'ai pas envie de ôter euh, de Donc Buster Blader, je le garde pour Hendrix. Euh, pour, euh, voilà, ça il a déjà, donc Diapason. Pour le deck Sabrix X qui est pas mal, je vous le dis, je l'ai testé sur un jeu, il est pas mal du tout, mais il faut l'améliorer un petit peu. Voilà, donc ça, c'est pareil, ça part. Euh, Dragon météore, ça part, tout ça. Les poussiérons, je sais pas si ça va partir parce que ça... Euh... Poussiérons de maison, donc elle est abîmée. Alors aussi, j'ai euh, ce week-end, vous voyez, donc, euh, héros masqués, euh, voilà. Donc celui-là, je peux vous dire que j'ai cherché une base, enfin j'ai fait, j'ai cherché tous les héros et des éléments... Donc, euh, la personne qui voulait Bullman au mois de septembre et qui me l'a marqué pendant que j'étais en vacances. Donc, je vais réserver les, le Bullman et j'en ai d'autres s'il veut. Voilà. J'en ai d'autres aussi s'il veut. Donc, ça, pareil, je garde parce que c'est de la collection. Après, euh, celle-là, donc, elle, elle partira, je pense. Ici, donc, il y a le poisson Tripod que j'ai gardé pour Andrix au cas où. Dragon Majestueux, je vais le garder aussi. Après, donc, tout ça, ça peut partir. Je vous le dis, hein. Après, j'ai pas mal de... Pour, pour celui qui veut se faire un deck insecteur, j'ai des cartes pour le deck insecteur. Je lis de suite. Comme ça, c'est... Euh, on est au courant. Donc, euh... Oh, Celui-là, celui -là, je le trade parce que j'en ai déjà trois dans mon deck. Donc, après... Euh, a vous de voir, s'il y a des cartes qui vous intéressent ou pas. Euh, licorne du soleil. Voilà, donc tout ça, ça part. Il n'y a pas de restriction. Ticket Magidol. Je, je vais savoir enfin à quoi elle sert. Euh, Celle-là, je la garde. Je l'ai même une fois, donc je la garde. Parce que je compte m'acheter le deck euh, au mois de décembre. Océan Légendaire, les trucs des dieux, les Lémuria, la cité oubliée donc ça c'est pour les monstres rouges, peut-être que je vais le garder pour Hendrix, ça c'est détruiser tous les jetons. Pour les cartes TG pareil, ça part, Sage de fume, ça part, ça, ça fait un moment que je n'avais pas vu le truc ancien, donc tout ça, ça part. Euh, donc tout ça, ça part, tourbillon noir en hein, commune, c'est que des communes, voilà donc toujours, ça part. Donc, ça part, ça part, ça part. Je découvre en même temps que vous. Euh... Donc, ça, ça part. Voilà. Ça, je pense qu'il y en a un qui va me le réclamer. Donc, je vais le garder au cas où il me le réclamerait. Donc, après, ça, ça part. Ça part aussi. Ça part aussi. Ou quasi, bon, pareil. Tout ça, euh, portail des 6, toile d'araignée, ça, donc ça c'est, ça part aussi. Après donc ça, ça part aussi, ça par contre ça part pas, parce que je pense qu'il y en a qui va me le réclamer. Voilà, euh, ça, ça part, ça, ça part. Donc euh, voilà, canon Spark pour les héros élémentaires. Donc si la personne, euh, comme je disais tout à l'heure, si la personne veut tous les héros élémentaires que j'ai, donc j'ai des fusions et j'ai euh, des monstres. Hein. Exorcisme, voilà. Décharge robotique, impact de météorphérique. Ah, il a le A, tiens. Redémarrage. Ça, c'est pas mal aussi. les Vailon. Donc ça, ça, ça, ça part. Il hein. faut de suite, tout ça part. J'ai pas de... Là, pour le moment, j'ai pas de... Tout ça, ça, ça part. Colère du dragon, je vais peut-être garder, on ne sait jamais. Après ça, ça part. Et euh, celle-là, j'aime bien, mais euh, c'est quoi Attendez, que je regarde l'effet, c'est activation. Ah d'accord, ok, c'est une carte contre moi. Eh ben, c'est bien. Lumérisation, je vais garder, on ne sait jamais. Euh, donc, Extreme 6 c'est la première fois que je la vois, celle-là. Donc, euh, celle-là, je sais pas si je vais la garder ou si ça part. Euh, la pierre du dragon, pareil, je sais pas si je vais la garder ou ça part. Preuve d'impuissance... Habilité téméraire, cadeau héroïque... Ouais, saut de la cérémonie du Mokuton. Il n'y a pas grand-chose, hein. Usine mechlord, prise électrique. Donc, tout ça, ça part. Bien sûr, garde Bunzer, résurrection appel chaleureux celle-là je la garde hein, parce que c'est euh, c'est du collector essentiellement du collector donc après assistance noir. <rire> appel chaleureux toujours voilà. rayon utopique Enfin, aura l'utopie qu'on a déjà vu plusieurs fois. Euh, là, c'est pour les dieux. Donc, euh, les, enfin, les dieux euh, polaires. Donc, celle-là, je vais la garder. Euh, tribu des. Voilà. Avancement héroïque. Sortilège de l'ombre en rare. Donc, pareil, deux-là, vais... celle-là et celle-là, je vais la garder vaccin max et voilà donc les amis donc si vous avez aimé ces, donc ces deux petites vidéos donc merci de liker de commenter de partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde